C'est incubé lui pas le cuter lui Vas-y vas-y je vais cut avec mon tout petit couteau et la prochaine fois je prendrai le couteau de chasse Non non non Oh je suis passé Mais vas-y pourquoi il me suis à moi Je n'est plus de munitions Ah Putain Fais demi-tour Oh non toi fais demi-tour Oh là je suis mort on était grosses merdes Putain Bon oh, ça tombe c'est pas grave ce commentaire franchement il était à chier Mais non vous écoutez jamais ce que la communauté ah vous demande Mais vas-y vas-y t'es vraiment putain Vas-y j'ai pas ton temps là Putain Ouais ne meurs pas Ah ouais bien Ah oh, moi je vais acheter le couteau là On oh, mais t'es pas à la salle du... Ah mais non mais t'es allé chercher Ouais je suis allé chercher Masto Bon salut à tous et bienvenue dans <rire> ce défi de Spartiate On est reparti quatrième round On est choucou ça On s'est fait baiser 4 euh, fois Bon c'est une folie ce défi Donc ça fait pas ouais. mal de temps Et voilà on est reparti encore Et on va recommencer Donc ça fait pas mal de temps que j'avais pas fait 2 défis de Spartiate C'est vrai bon. Et en fait j'étais pas très motivé mais là je suis très content, vraiment très content, vraiment très fan mes amis de vous proposer ce début spartiate en compagnie de Sweet qui va se présenter juste après que j'ai fini de dire toutes mes foutues conneries c'est pas mal la petite bombe ça nous a fait passer la branche c'est plutôt cool donc en gros je lui ai demandé quelle map il préférait on va pas dire que c'était le no Man's Sand parce que franchement on commence à s'en battre tes couilles mais c'est vrai que c'était le no Man's land donc je lui ai dit c'est pas possible on peut pas faire de défi sur le Noman's Sand, il faut que tu trouves une autre map, donc il a dit Shangri-La parce que sur Shangri-La on serpille pas mal, c'est vrai que sur Shangri-La on pas mis serpille pas mal donc euh, en gros le défi je vous explique c'est assez simple c'est très simple si vous voulez le reproduire vous connaissez l'enjeu je passe sur votre chaîne un petit like un petit commentaire bon avant j'avais une j'avais une communauté quand je mettais un like vous avez euh, 100 personnes qui passaient ça vous faisait 100 vues maintenant je mets un like vous avez 10 vues c'est tout pas mal <rire> et donc, voilà je sais pas si vous qui peut avoir un petit commentaire pour sur votre vidéo et ben voilà vous posterez euh, votre de la vidéo euh, dans les commentaires de la vidéo du défi en question donc, si, si vous voulez jouer le jeu sinon bah c'est pas grave hein, vous faites euh, comme vous voulez, comme bon vous semble et donc euh, pour ce défi c'est simple on se munit d'un masto un seul, si on meurt on n'a pas le droit d'en reprendre un autre on ensuite baisé. le couteau de Bowie le couteau de Bowie the baby, the le couteau, euh, de, euh, de, de, de Bowie et les spikes morts. Donc, ce défi est assez délicat car il y a des zombies il y a des nappes il y a des fils de pute de zombies partout les hurleurs, les merde. hurleurs il gens hurleur, hurleurs faut tourner en rond, on se fait doser. maintenant on va passer à la deuxième étape de ce commentaire c'est la présentation de SWEET c'est ma deuxième étape et eh bien bonjour à toutes et à toutes c'est SWEET uswt 31 comme vous voudrez moi bon, si vous suivez un petit peu la 2PZ vous devez me reconnaître donc je suis commentateur aussi de la 2PZ oui, Sinon, pour me présenter un peu avant la 2PZ. Donc, euh, à la base, j'étais un multijoueur. Donc, je fidais au sniper. Donc, euh, voilà, je suis un petit youtubeur. Rien à faire euh, de, des vidéos. Je suis vraiment là juste pour le plaisir. Je suis pas là le mec qui va sortir, me prendre la tête avec ma chaîne YouTube, etc. Bien au contraire. Du coup, euh, ouais, bah voilà, des petites vidéos, des face-stage où je montre mes réactions en live, où je montre un peu ma tête. Donc, bon, c'est assez drôle. Et ensuite, ben bah, voilà, bah, après, c'est à peu près tout. Quand j'ai vu euh, le, le poste de Foris annonce euh, 5 qui voulait ouvrir une team zombie donc la 2pz bon j'aimais bien le zombie je jouais avec des potes en plus voilà et puis j'ai décidé de taper ma chance du coup j'ai envoyé mon CV ma lettre de motivation donc bon je suis world recordman de la 2pz par rapport à ça c'est que personne n'en envoyé un plus long que moi et du coup avec plein de motivation et plein de... <coughs> j'étais en train de m'étouffer, plein de bonnes choses dedans. Moi aussi, oh, je étouffé me dedans, voilà. Et du coup, ouais, non. Voilà, une bonne, une bonne petite tête de motivation. montrant que, voilà, j'étais bien déter à, à prendre du fun et à pas se prendre la tête, voilà, jouer tranquillement et s'amuser, s'éclater, c'est l'important. Et du coup, voilà, j'ai décidé de tenter machin. J'ai eu la chance d'être pris. Et maintenant, ben, bah, on, on se tape bien des bars et on, prend, on passe des bons moments, c'est l'important, sur un jeu, voilà. Troisième partie du commentaire, on va parler de la To Play Zombie. Donc la To Play Zombie à la base, c'est une chaîne communautaire, vous le savez bien, qui a été ouverte il y a maintenant de ça un an. Donc j'ai été vraiment beaucoup euh, inactif euh, en raison de soucis euh, de santé et donc maintenant ça va mieux et j'ai repris les uploads sur cette chaîne, vous pouvez euh, m'envoyer euh, vos vidéos sur Twitter et c'est là que je regarde les liens ou par message, mais franchement Twitter c'est vraiment le top si vous voulez euh, que je le vois rapidement, ensuite je vois les liens et je suis le seul à décider des uploads donc s'il y, euh, si, y a un refus c'est que de ma part et s'il y a une acceptation euh, c'est que d'approbation ma... approbation, c'est que de ma part euh, également donc euh, je prends des nouveaux power, les first rooms, mais principalement les records, puisque c'est vrai que voilà tout le monde se bat pour avoir les records. Des montages, euh, des analyses là, sur les trailers, vu qu'il y en a eu il n'y a pas longtemps. Enfin, des trucs fun, s'il y en a qui en ont. Euh, mais euh, principalement c'est des records et des montages. Et euh, donc euh, cette chaîne communautaire... Euh, a maintenant plus de 2000 abonnés j'en suis vraiment moi je suis content de cette chaîne puisque c'est elle regroupe pas mal de records de la communauté française et d'ailleurs je voulais la passer en international le projet n'est pas aboli mais il est en stand-by pour l'instant on est en partenariat avec zombie records qui dès que quelqu'un dès que quelqu'un submit un record sur le site le site propose directement d'être upload sur la 2 pz c'est sympa à eux et ça permet à, à notre petite chaîne de se développer donc ensuite par rapport à la les zombies ce qui s'est passé c'est que euh, j'ai ouvert euh, la team la, la team 2pz donc uh, tout play zombies de pz voilà et, non, euh, non. pourquoi euh, j'ai ouvert une team avant j'étais dans la zp et euh, je suis je suis parti parce qu'en fait euh, j'avais plus d'xbox et parce que les membres commençaient à être inactifs euh, si on avait euh, plus de joueurs il y avait jims mais jims qui jouait tout le temps avec wlr en, en, en solo et pendant un moment il était sur FIFA, sur les au en solo pour un ensemble mais moi du coup j'étais tout seul et je suis de, euh, euh, principalement en coopération et je joue vraiment pas souvent en solo, Bah euh, être seul c'est ça arrive pas avec fourris donc j'ai euh, décidé de vivre et de faire mon de faire mon propre chemin si avec des gens. Donc dans ma team, dans la 2 maintenant on est 15 Franchement c'est une team qui se porte pas mal Donc il y a pas mal de personnes qui veulent que je retourne dans la ZP Maintenant que la ZP est réactive, donc c'est vrai qu'ils sont là Même ZP, WD, WD, R, Karim Et euh, donc euh, je, je sais pas trop où j'en suis pour l'instant enfin, Je pense euh, y retourner, mais je sais pas quand Et euh, si j'y retourne, comme je l'ai dit dans un dans, dans autre commentaire qu'on a fait juste avant je garderai la 2PZ et je pense que la 2PZ servira de deuxième team de recrutement pour la ZP, c'est-à-dire que les personnes qui rentrent dans 2PZ et qui se sentiront bien dans la 2PZ et qui s'entendront bien avec la 2PZ, vu que s'ils rentrent dans la 2PZ déjà dans un premier temps, ça fait beaucoup de 2PZ, s'ils rentrent dans la 2PZ dans un premier temps, c'est que ce sont des joueurs zombies, donc ils connaîtront les membres de la ZP, les membres de la ZP auront le temps de connaître les membres de la 2PZ, et étant donné que je serai le chef-dragon. Attends, attends, oh là là Je vais rester là, comme ça ça va buter les zombies. Vas-y, voilà. De ton côté, voilà, petite strat avec le napalm. Attends. Ah, bah... ah ouais, ça c'est une bonne idée. Ah t'as vu qu'il est malin le switch Ouais ouais, c'est vrai que C'est vrai que ça c'était ouais, une... euh... plutôt pas mal. C'est vrai que c'était une bonne idée. Bon attends, maintenant on a de la M14 aussi gros. Ah, ouais ouais ouais ouais t'arrête pas, t'arrête pas, t'arrête pas. Vas-y, tu sais quoi, je passe devant et Spike mort en main. Ouais! Des zombies Et je serre ouais. tout le temps à gauche, comme ça tu je peux passer à droite. Bien ça, c'est une bonne idée, vas-y. Par ouais, contre, contre ouais, on fait, fait pas de la main. promenade là. Non, on fait pas de la promenade, vas-y, M14. Eh, ouais, mais après, tu sais quoi, on a des Spike morts, on leur bombarde la gueule avec des Spike mort. pas Faut qu'on essaye de les packer un peu. Les packs un peu, sinon c'est la folie, on va utiliser Spike mort pour 3 zombies, ça a On les couilles. Ohlala eh On peut choper du bonus, Bonus Bonus ouais, Un bonus, bon, ça va aller de... oh là là, attends Vas-y, moi je suis plein ah. ah Je suis vraiment une grosse merde La, <rire> bombe, faut la, la bombe, faut la prendre après Putain Attends, et eh, comment on va... Attends, je pas, je pas, comment ça va se passer si... Ah ouais, il y, y a de la mort c'est bon boy Vas-y des fourrailles, des fourrailles là, tue tout ce que tu peux tuer Ouais mais tue des zombies aussi Ouais ouais bah oui, évidemment, élémentaire j'en dire Non franchement là si on n'arrive pas à passer là c'est tout sexy Bon alors on va faire une dédicace à C'est qui là qui demande sa dédicace Ah ouais, euh Xabiok, je ah ouais, Xabiok Ah Voilà voilà, t'as eu ta dédicace en soirée Si si Xabiok il est là euh... Ah ouais il lui fallait sa dédicace. Hein. J'arrive. Ah bah non, j'arrive pas. Ça pue. Moi je dis spike mort dans leur gueule. Ah vas-y, bah, Spike Moriz. Hein. Moi je suis en train On tourne dans le sens des du. Aigu... Euh, contraire des aiguilles du hein. monde. Elle me fait pas, la fait pas de demi-tour mec. Hein. Sinon. Vers toi. Non j'ai mis en passant. Si si si si si si sympa Ouais direct Voilà oh la là, manche 12 on est bien On est bien En tout cas sur le live ils sont ils sont déter ça annonce de la manche 14 ça annonce de la 15 Ah ouais c'est bien de compte sur nous carrément vous êtes déter Vous êtes déter pour la 15 du faut... Ouais oh, Encore une mort instantanée, mec Oh là là, on voit tout ce que t'as là Là, on, on déglingue tout oh, oh, Le temps, c'est de l'argent Oh Oh oh, là, oh, non. Là, stans... oh Oh Oh Non la... euh, au moins, au moins, on a eu la bombe, on n'est pas mort C'est important il <rire> oh, y y'a le... Plus. Y a l'enculé de Napalm il a fallu life. Ah ouais moi je joue ma vie maintenant. Alors j'avais une mort instantanée devant moi quoi. Et quand on a le napalme il faut qu'on fasse la technique de tout à l'heure là. Oh, ouais. ouais T'as déjà vu ah un ouais, napalm qui court <rire> Je sais pas. Je te jure ça existe Ah ouais Ouais ouais, qui <rire> Ils veulent me voir serpiller ces c'est c'est pareil, ah ouais. c'est qui qui a appelé ça un kebab déjà C'est toi non C'est <rire> Non, mais franchement, demande à tes abonnés. Quand hein. on voit le truc tourner comme ça, on dirait pas un bête de kebab là <rire> Bon, là on a, a fait... des là on a des spikes morts, on est au max. Bah, par contre, moi j'ai pas le masto, non, c'est chaud. Ouais, ça va être tendu hein. Mais là ça commence à être chaud déjà, moi je 13 là et Il commence à pas y avoir trop trop d'espace Oh là, là Ah ouais là tu me fais un coup pas très sympa Le mec il s'en bat les couilles tout ce qu'il veut il sort sa vie Par contre on va se croiser mauvais boy non, ah, non, ouais, voilà. non je suis ah pas passé ben T'es où Euh bah de devant la miniature Mais je vais remonter euh, au côté de là où on stop. Comme ça je ramasse des spikes morts et j'envoie tout direct là, il refait un tour Oh la la, feu Ça a failli être malin, ça. Ça a failli être malin. Ouais, je hein. peux pas, tu peux pas tu peux... Allez, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Il y en a un qui arrive pas oh, là. Et il y a le gros PD qui gueule là. <rire> ah, ouais, je suis dans le jeu. ouais, il est là. Le aïe aïe aïe. C'est bon, ça passe, ça passe, ça passe. Cours. Tu dois la réussir. Une red spartiate. Dit... Noooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ah ah, <rire> J'étais à un poil de cul! En ah, ah, plus, moi j'allais me lever, j'allais sauver ma peau direct! Putain, j'ai voulu faire ah, la réal, là, genre le c'est tu sais, le mec trop stylé, genre swag et tout, en fait, je me suis fait pression! Ah, ouais, swag de poule, ouais! C'est ça qui est bon! Bon, bah, c'était. C'était une... un bon défi, franchement, c'était plutôt pas plutôt mal! Plutôt euh, pas mal! Bonsoir, euh, bon, sifflardage bon, en euh, live. Bon, bah merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. En merci tout cas, à tous. Salut. Ciao, Bella. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah bon.